Bonjour, bonjour. Alors, épisode suivant dans la série subordination. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de dissocier deux sortes de subordination. On a compris ce qu'était le principe de la subordination. Maintenant, il y a deux sortes de nature, de propositions subordonnées. Donc, une subordination, vous avez compris. Hein, donc, on a une phrase principale, une proposition principale, pardon, qui contient plusieurs propositions. Il y en a une qui pour être construite, dépend d'un élément qui se trouve déjà dans la principale. Donc on, va, on va prendre l'image d'un arbre et on va considérer que mon, mon, arbre, mon tronc d'arbre contient deux branches ou trois branches suivant, suivant, euh, suivant ses besoins. Il a une branche qui est le sujet, il a parfois une autre branche qui est son complément quand il y en a besoin et parfois même il a trois branches, c'est-à-dire qu'il il peut avoir trois branches qui servent de point de départ à partir de ce tronc. bon une fois qu'on a compris ça, il faut comprendre comment ça fonctionne. Alors ici, j'ai un texte qui est, qui est long, une phrase qui est longue, longue et complexe. Évidemment, elle contient une, deux, trois, quatre, cinq, six propositions. Six propositions, c'est beaucoup. On constate forcément que c'est une phrase complexe. Alors, il va falloir retrouver comment elle fonctionne. En réalité, il y a deux phrases complexes qui ont été coordonnées. Il y a celle-ci et il y a celle-là. C'est donc en réalité, deux phrases complexes coordonnées qui elles-mêmes forment une sorte de super grande phrase complexe. On peut le repérer grâce à cette conjonction de coordination. Donc ça veut dire que dans ce segment-là, je vais avoir une première subordonnée, une première principale, et même chose ici, dans la deuxième, dans la deuxième partie. Alors comment ça se passe et bien On constate d'abord que ici il y a des noms qui sont poussés, hein, qui sont, qui, qui sont euh, déjà sur la branche, et sur ce nom pousse une sorte de, de complément qu'on pourrait remplacer par un adjectif. Il parut alors une beauté attirante, une beauté perturbante, une beauté... Euh Magne euh, magnétisante, je ne sais pas <rire> comment on pourrait dire ça. C'est exactement la même chose qu'un adjectif, simplement euh, l'adjectif manquait, et donc on a été obligé de fabriquer quelque chose qui contient un verbe. Mais ça, c'est l'expansion de ce nom, beauté. On parle ici d'une proposition subordonnée relative, parce qu'elle est relative à ce nom. Donc le nom était déjà dans la principale, et c'est sur ce nom qu'elle pousse cette proposition. Donc si vous, observez, si vous observez bien ce texte, vous allez vous rendre compte que d'abord... Forcément, la proposition subordonnée relative apparaît après le nom dont elle dépend, sauf dans de très rares cas, et puis euh, elle le complète. Donc là, en fait, dans ce texte, on en a simplement deux. On pourrait considérer en quelque sorte, d'ailleurs je peux m'amuser à le faire, si je déplace ce segment et que je le colle à beauté, ça colle encore, ça marche, ça fonctionne. Hein. Mais on voit bien que je ne peux pas le coller à, à l'or, je ne peux pas le coller à autre chose qu'au nom dont elle dépend. Ça, c'est la première chose. Donc, parfois, il peut, il peut arriver qu'on ait comme ça, des petits, des petits compléments entre les deux. Là, c'est le cas, c'est directement collé. Donc, euh, c'est relativement facile à comprendre. Ça, ce sont les propositions subordonnées relatives. Elles dépendent d'un nom, d'un nom déjà présent dans la phrase. Ce n'est pas du tout le même cas avec les autres propositions qu'on va appeler des conjonctives. Et celle-ci, elle joue des rôles différents. Alors, je vais juste l'aborder de manière très rapide. Quand je prends ici la proposition principale, c'est « et l'on doit croire ». On doit croire quelque chose. On doit croire tout ça. On doit croire cela. Ça, c'est ma principale. Tout ça, ça contient... Ça contient, en fait, on a presque envie de dire un nom expansé. Tout ça, finalement, c'est un seul nom, quoi, dans un lieu, de... un grand lieu. Donc, finalement, je me rends compte que j'ai encore deux propositions subordonnées qui ne sont pas des relatives. Qu'est-ce que c'est que ces machins-là eh ben c'est ce qu'on appelle les propositions conjonctives. Pourquoi elles sont conjonctives C'est parce qu'elles commencent par une conjonction, que. Attention, les relatives aussi. Je peux très bien dire, il apparaît une beauté que j'admire. La différence, c'est que ce n'est pas la même fonction de mot. Ce que-là... Sert simplement de pivot entre euh, la principale et la subordonnée. Mais euh, d'ailleurs, je peux l'enlever et je peux faire une phrase à part. C'était une beauté parfaite, point. Mais là, dans ce cas-là, ça ne marcherait plus comme une, comme une phrase complexe. Mais vous avez bien compris que là, il n'y a pas un nom qui sert d'antécédent. Et en fait, en réalité, ce groupe de mots-là, il joue une fonction par rapport au verbe. Il joue une fonction par rapport au verbe, ou alors, comme on l'avait vu tout au début, par rapport à la phrase. Quand c'est le cas ici, on voit bien que c'est le complément du verbe. On doit croire quelque chose, on ne doit croire que tout ça. Et puis, puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu, dadadada, avec cette grande subordonnée qui elle-même intègre déjà une subordonnée relative, on aurait presque pu la déplacer. Donc elle ne complète pas directement le verbe, mais là aussi, il s'agit encore une fois, donc je la surligne, il s'agit d'une proposition conjonctive qui contient sa conjonction, puisque et que je pourrais m'amuser à déplacer. Et puisqu'elle à de l'admiration, on doit croire que c'est une beauté parfaite. Donc ici, elle ne dépend plus directement du verbe, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle ne dépend pas d'un nom. Donc il s'agit d'une proposition de subordonnée conjonctive. Et là, dans cet exemple, vous avez les deux formes de proposition de conjonctive que vous devez connaître. Voilà. Qu'est-ce que vous devez donc savoir faire pour l'instant C'est dissocier une relative d'une conjonctive et après on verra les différentes fonctions de la conjonctive plus en détail et vous serez vite des génies j'espère merci et à très bientôt